C'est toutes des grandes lettres, des lettres majuscules. Donc, c'est la chose, c'est le M. Normandin. Ça répond tout simplement aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866, qui dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des meubles. Et tout ce qui est mobilier, corporel ou incorporel, est propriété de l'État. Ça, c'est les articles 899 et suivants du, du nouveau Code civil de 1991 du Québec, euh, qui n'ont aucune origine, qui n'existent plus. Qui, et, euh, ils ont même euh, euh, renversé l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada, sur lequel cet article-là, moi, j'ai utilisé pour pouvoir prêter serment d'allégeance, de, de, de, pour pouvoir aussi euh, assurer la protection et la sécurité, ainsi que la, par ma fidélité, ma loyauté envers la reine d'Angleterre, parce qu'elle est chrétienne, première des choses, et euh, elle avait le droit, à l'époque où elle était euh, euh, au pouvoir exécutif du Canada, elle avait l'autorité souveraine de punir n'importe qui euh, dans l'administration de la justice qui, trompera, qui pourrait tromper euh, c'est loyaux sujet, c'est digne et loyaux sujet. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. Ils sont tous en situation de conflit d'intérêts. Euh, Il y a autant de rois et de reines qu'il y a de fonctionnaires de l'État. Et ça, c'est la définition de couronne euh, dans le fameux. Euh, euh, dans l'Office national de la langue française du Québec. Quand vous parlez de couronne, vous parlez de tous les officiers de l'État, de tous les employés de l'État. Et en plus de ça, vous savez que le règlement fédéral. Dans le Code de règlement du Canada, CRC chapitre 447 déclare, c'est un règlement qui déclare ça, ce n'est pas une loi, c'est un règlement qui déclare que nous sommes tous, comme personnes privées, des souverains. Nous sommes tous souverains. Donc le gouvernement, il est souverain comme vous, vous êtes souverain comme le gouvernement, mais vous, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de pouvoir. Comme moi, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de pouvoir. Le gouvernement fait ce qu'il veut ici. Donc, ça, c'est que dans n'importe quel pays communiste, tellement qu'ils ont réfléchi comment, nous, comment se corrompent en, en détruisant notre identité, notre nature humaine et tout ça. Voilà. Donc euh, je... personnalité juridique Normandin et les autres personnalités juridiques de mes parents, de l'âge, l'agacé et soumis. Donc, euh, et ça, je sais que ça m'a été confié. Mais surtout M. Normandin. Et vous savez que Monsieur c'est masculin. Mais Normandin, c'est le genre invariable, donc Monsieur Normandin n'a pas de sexe, donc il ne peut pas se reproduire. Madame, c'est un titre, ou féminin, elle est attachée à Normandin, Madame Normandin. Et Normandin, Ben, ça date de la loi futur Futidor de l'année du 23 août 1794, c'est une existence créée, euh, fabriquée par l'État, on appelle ça de la capitation et de, de la facticité. Donc, euh, c'est une manœuvre de, capitation, de captation. Écoutez, c'est captation. c a p -T, -A -T, -I t i o n Ça veut dire s'emparer physiquement de quelque chose. Et la facticité, c'est fabriquer quelque chose d'artificiel à partir de quelque chose de naturel. C'est ça la facticité. Et mon avocat Michel euh, euh, Lebrun, Hein, avocat de, du Barreau du Québec, a déclaré euh, illégitime les tribunaux judiciaires du Québec. Ça a passé dans le journal La Voix de l'Est. Et euh, il a déclaré aussi factice euh, les juges et les avocats du Barreau du Québec. Et, et il n'est plus euh, en pratique euh, au Barreau du Québec. Là-dessus, je pense que j'ai pris assez de temps. Je vous remercie beaucoup. Et bonne journée, tout le monde. Il est <rire> 11h43 le 21 mai. 2021, en union de prière et que Dieu vous garde et vous protège tout le monde, autant mes ennemis que mes amis. Et j'apprends de mes ennemis. Ce n'est pas de mes amis que j'apprends, c'est de mes ennemis, parce que j'en connais beaucoup. Et mes ennemis, ben, euh, il faut qu'ils m'écoutent. Ils ne veulent pas m'écouter, je n'ai pas droit de défense. Je n'avais pas droit de me défendre devant euh, euh, le juge Serge Champou. Et l'honorable juge coordonnateur de Chapdelaine a été vraiment euh, d'une patience euh, correcte. Et euh, il savait ce qu'il faisait. Et je salue euh, l'initiative du juge Chapdelaine-Corade. Chapdelaine, mais c'est une chose, mais Corade, pour moi, euh, ça représente la nature humaine, même si ce n'est pas son nom de baptême. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci. Et vous savez que euh, le juge Serge Champoux, ben, qu'est-ce que vous voulez, euh, euh, il s'adressait seulement à M. Normandin. Il ne s'est jamais adressé à jean joseph Pierre-Antoine Normandin, comme euh, ça avait été convenu, quand euh, j'ai euh, tout simplement désobéi à la première entente qu'on a eue euh, au poste de police de la Sûreté du Québec. Euh, j'ai été enregistré tout ça, mais il avait fait une erreur. Il s'adressait à Jacques-Antoine Normandin au lieu de s'adresser à Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin. <coughs> Et là, j'ai comparu euh, euh, sur vidéoconférence, euh, j'étais au poste de police de la Sûreté du Québec euh, à Danam. Et euh, on a convenu avec, justement, le juge qui était présent dans le palais de justice de Grimby. Et euh, j'ai même éplié le nom Jacques avec des traits d'union, Joseph avec un trait d'union, Pierre avec un trait d'union et Antoine euh, de la famille Normandais. Et euh, pourtant, euh, ça donne absolument rien, ce, cette fameuse question-là. Parce que quand ils s'adressent à Jacques Normandin, ils s'adressent à une chose, ils s'adresse à leur propriété, à leur bien. Et ils nous demandent à nous de nous identifier, comme ça on rentre en contrat avec eux autres. Donc on n'a pas le droit de s'identifier. On n'a pas le droit de s'identifier euh, si on n'est pas cette personne-là. Il faut dire qu'on est le représentant autorisé, puis ça prend un, un document baptismal, Il faut que tu aies une âme. Si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas d'âme. Pas compliqué. En droit, ça fonctionne comme ça. C'est pas moi qui l'a fait, puis c'est pas moi qui vous impose ça. Ça fait partie de nos ancêtres et de, de nos religions. Ça fait partie des saintes écritures et tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas notre famille. Les apôtres non plus. C'était l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Philippe, l'apôtre Jacques. La... Écoutez, c'était comme ça. La reine Elisabeth, elle n'a pas de nom de famille sous son statut de reine et pourtant elle a reçu l'onction sainte du cardinal de Canterbury en 1952 euh, qui l'a sacré euh, reine du Royaume-Uni et du Canada, des territoires britanniques au-delà des mers, défenseurs de la foi chrétienne. Donc là-dessus, il est 13h10, le 21 mai 2021. Bonne fin de journée à tout le monde et vous le partagerez, j'espère. C'est dans votre intérêt de le faire. Merci.